Chigue, la Didrose, ne glouverseur de bœuf que de refusquer le Notre Ne refusquer Diazis, Amérée. Un reflusquer Ico Silence Drive Plus. Un reflusquer de réinduction nano. Un geton d'egg vlek que de nos berrières. Un salut de rundown l'institut. Non, tu l'avais créé de R29, Gozetch Petra. Pemzek programme standard. Avec une de voyage, t'as encore. Un rat antitoureux, EVM bandette, pour voir Scrum. J'ai le deuiliste à Darwin 99. Elle m'a pliée dessus. Suror avait donné un petit billet. Non deschutes. Hanare. Rolls Royce Hanareza. La Petra Gambilia te mettait digne Alors Zouya. Ah, ah, c'est tu ouf. Non, c'est tu apaises-moi avant de goûter mes cuirasses. Il a presque usé mes deux straps. Rolls, Rolls, Rolls. Force Petra. la boutique la boutique bédamment mais Kimi, qui me tu veux un nom que de une verette happen device quand avons des andrahais ils ont je want de profitant et we distant me string flappy flappant comme un mignon nez adore regard tranquille au briefing shopping mais bleu ne ce moyenne parano mes août ya me tom quiero ebdigannit me la boutique a peine folle des wound la boutique bête me s'arrête de de Apparemment, il à en a des gens qui ont fait des choses qui ont Mais qui ont fait des choses qui Ce c'est dit, qui ont Coucou, mamie, Bonne euh, mamie. autre avoue. Mimi, mimi, mimi, D'aïta as bien, Mais Peteraso. Classe de 1, 2, notre scope, Jake la a on aider à faire des choses dans l'hélioscope, et nous de des choses Bah l'hélioscope. pas. Pas. C'est là. Va te se grec d'Azis, tranciach en nom de Dwarmazraou. Aïe, a. T'as le vézou d'Araïe, orbou en yazur. que d'abrées d'Armentine Moroise. Il oh. y a yeah, mes carreaux... Il euh... y a yeah, mes phénocéléridines, puis uh... qu'il y a de Gaulle à Zé. Allez, hop. Je bon là. Je vais te ça, bien. Bien, coucou Faux que c'est doux et T'as la cousine au ventre de faire d'un gros giguette. Y a Dis-moi le mal. Tomé, Tomé. Un ah, faut pousser que me clantent toutes. Dres chances, moi, il a vu 50 ans de voir un rideau. Il y a... Ma dé, mais on, On a rendu la gousse qu'elle... I'm going Lazar. Roll in, baby. Ah, get me in the point. me I'm to Petra Roy a Parce que Galet répond dans la musique. Et Guise m'avait fait 10 cérettes, mais me m'emmène que du genou. Un toll d'énergie, mon stomp. Yeah, Yama, tu l'as aimé, ma soeur. Yama, yeah, bah, prends les deux bousses Il est indro de voir ce blanc. Ah, ya, caro a. peine qui la à droite et haut à Willis. Neve flamme. Je ne sais pas si on a mis beaucoup de temps. No. <laughs>